Que le nom du Seigneur soit béni. C'est encore avec beaucoup de joie que nous pouvons nous retrouver ce matin dans ces lieux. Nous avons la grâce de pouvoir réellement implorer le secours de notre Dieu, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est vraiment précieux pour nous parce qu'il est notre Père. Et de lui donc nous sommes aussi issus. Et c'est une grâce de pouvoir réellement reconnaître que nous sommes fils et filles de Dieu et qui avons aussi reçu cette grâce de pouvoir expérimenter cette nouvelle naissance afin que nous puissions comprendre, saisir les choses que le Seigneur lui-même est en train de pouvoir faire et comme la Bible le dit, les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est une grâce lorsque nous pouvons réellement comprendre ces choses comme le Seigneur a dit à Pierre, dit Dieu heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas et les sangs qui t'ont révélé cela mais c'est vraiment mon père qui est dans le cieux qui t'a révélé cela et ça c'est quelque chose de tellement merveilleux de pouvoir réellement recevoir de la part de ces dieux, ces divins sauveurs dans le lieu céleste effectivement qui est là pour pouvoir réellement aussi veiller sur nous et nous accorder la grâce de pouvoir marcher dans la lumière car la révélation de ta parole est claire nous avons besoin de cela pour que nous puissions avoir la certitude que nous avançons réellement dans la bonne direction et que nous sommes réellement sûrs et certains dans le chemin. Et ce chemin, c'est lui-même, nous ne savons qu'en marchant sur ce chemin, nous arrivons réellement certainement au bon port et nous serons réellement selon la volonté de celui qui nous a réellement aussi accordé la grâce de pouvoir être le fils et le fils de Dieu sur cette terre où nous sommes réellement en tant que pèlerins et aussi voyageurs. Consolé nous le sommes, parce qu'il a dit que puisque je vis, vous vivrez également aussi. Et nous pouvons aussi voir que, en réalité, si nous pouvons être parmi les vivants aujourd'hui, mais c'est parce que lui aussi, il vit. Il dit, voici, j'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle du siècles. C'est vraiment une consolation extraordinaire, frères et sœurs. Parce que cet homme ici, genre a eu à pouvoir réellement réaliser. Vous savez, ce ne sont pas des histoires, mais ce sont des choses qui sont réelles et véritables. Que Dieu te bénisse, mesdames et Véritables Que le Seigneur, notre Dieu, nous donne, nous, en que dans cette marche, lorsqu'en certains moment, les découragements arrive à pouvoir frapper à la porte du cœur, et qu'on regarde tout, tout, de lui mais rien ne va que lui souvient faire ses paroles, effectivement, pour prendre le courage. Amen. Parce que ce que comme nous l'avons entendu, lorsque le Seigneur dit une chose, et c'est merveilleux cela, les tableaux de ces centenaires, effectivement, qui le Seigneur lui dit, mais j'irai, je le guérirai, cet homme lui dit, non mon Seigneur, mon Dieu, dit, mais, dit, mais je ne suis pas digne que tu viennes dans ma demeure, il dit, mais dit simplement un seul mot. Et je suis sûr et certain que tu iras pour le mieux pour quelle confiance dans la parole de c'est vous savez comme notre frère l'a montré aussi il, dit que il était tellement le même aussi étonné il dit, mais je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël, croire et avoir une telle confiance un, un tel amour à l'endroit de, de ses sauveurs c'est ce que Dieu attend de chacun de nous, d'avoir une confiance même dans le moment le plus difficile c'est pas parce que j'ai vu la chose mais je crois parce que je sais que tu es capable même si la chose est tellement aussi difficile et compliqué, je ne vois pas le, le ciel en fait, mais je sais une chose. Si toi tu es là, Amen. tu iras pour le mieux. Amen. Nous avons un, un Dieu qui est tout puissant, Amen. qui possède toute la puissance. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Nous avons un, un sauveur merveilleux qui, qui sauve encore aujourd'hui et qui continue à agir encore jusqu'à à, ces jours témoignant que il vit. Et puisqu'il vit. Il a la même puissance comme au jour où il était encore sur la terre, marchant parmi les hommes. Et ce même sauveur est revenu parmi nous sous la forme du Saint-Esprit pour pouvoir réellement agir. En fait, le corps a été donc transporté dans le lieu céleste, effectivement, assis donc à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. Il est assis, mais son esprit est parmi nous. Amen. Donc ce même sauveur qui est assis, et ce même qui est aussi au milieu de nous, en train d'agir effectivement par le Saint-Esprit, qui continue son œuvre. Comme il a dit, vous enverrez le consolateur, l'Esprit de vérité, lui, il vous conduira certainement dans toute la vérité. Alors quand nous l'avons, effectivement, alors nous sommes dans la paix puisque nous sommes sûrs et certains qu'il conduit certainement toutes choses selon son bon plaisir. Alors lorsque, lorsque Jean était sur l'île de Patmos, et alors là il a pu voir quelque chose de très surprenant, qui a eu à pouvoir également aussi agir tellement, lui qui dit que j'ai tombé comme mort, parce que c'était un spectacle et tellement aussi Puissant avec, euh, avec une telle autorité, effectivement, parce que la voix que j'ai entendue était tellement si forte, avec une autorité, effectivement, et même quand je tournais le regard pour voir l'éclat, effectivement, cela a été tellement si puissant que je suis tombé comme mort. Mais alors là, quelle consolation! Il dit, mais j'ai entendu. Regardez, je vais juste lire si vous cette écriture. Dans le chapitre 1, je pense, c'est cela. <coughs> chapitre 1, de l'Apocalypse je pense, c'est cela, oui. Il dit, <coughs> verset, verset 17.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 Et du séjour de mort. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour de mort, c'est celui qui t'a sauvé. C'est celui qui est ton Seigneur à toi. Amen. Au mort, où est ton émission nous n'avons plus à pouvoir avoir peur du séjour de mort, non. parce que non. ce n'est plus notre, notre maître avec lui d'avoir entendu. Amen. Il dit Tout est accompli. Ah, Vous savez est ce que l'Écriture dit, c'est qui est merveilleux. Vous savez, il dit, dans le livre de au chapitre 4, il dit une chose merveilleuse, regardez très bien. Et cela, je pense que dans l'Ephésiens au chapitre 4, je crois que c'est cela, Là, il montre réellement cette victoire aussi grandiose que le Seigneur a manifestée. Il est très bien. Donc dans l'Ephésiens au chapitre 4, il décrit verset 8, il dit, C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et il dit, oh, qu qu'est-ce signifie qu Il est monté, sinon qu'il est descendu, effectivement. Oh, il, est, il, est, il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel afin de remplir toutes choses. Vous remarquez très bien ici au verset 8 qui dit... C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a mis les captifs, la version si Il mais a fait captif la captivité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il nous a. C'est pour ça nous hein, devons comprendre ces choses, frère. Il dit, c'est pourquoi même dans les livres d'Esaïe au chapitre 61, je pense, c'est pour cela, il dit une parole de consolation qui doit réellement consoler aussi nos cœurs. D'Esaïe, je pense, 60 ou 61. Je pense que c'est cela. Isaïe, des dans d'Esaïe, je crois que c'est cela. Oui, je pense que c'est ceci. 61, oui. Isaïe 61, il dit ceci, verset 1, il dit L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Amen. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Alléluia. Amen. Il était pour cela. Il dit Pour proclamer aux captifs la liberté. Amen et prisonniers la délivrance pour publier les grâces de l'éternel. Regardez très bien frère, vous connaissez l'écriture, vous connaissez bien aussi moi. Dans le livre je pense de Luc ou qu'est-ce que ça ou Jean, je pense que lorsqu'il est entré là, à la synagogue ce jour-là, il prit donc l'écriture, regardez bien montrant cette écriture qui était là, et on lui tendit effectivement le livre donc, des, des Aïs, je pense que c'est dans, dans, dans le livre de, de Luc, je pense que c'est cela, vous pouvez trouver ça le film, peut être, peut être, peut être, donc, dans le livre de Luc ou dans le Très bien. Mais...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 Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est merveilleux la parole de Dieu, frère ah ouais. et soeur Dans les c'était écrit. Et ces gens-là, c'est un homme qu'on voyait, c'était mis debout, qui prend le rouleau, effectivement. Et, et il, dit, il dit, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux affaires de mouvement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce ah ouais. du Seigneur. Ah ouais. Ensuite, il roula les livres, le réunit en serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les gars fixés sur lui. Alors il commença à leur dire Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Et c'est vrai, frères et sœurs. Il a amené la captivité. Il a donné la liberté, effectivement, d'être un peu plus libre. C'est pourquoi, effectivement, nous pouvons nous rendre compte que nous sommes dans un temps du jubilé. Le temps où le, la, la, la, la trompette sonne effectivement où si quelqu'un est toujours dans l'esclavage de quelque chose, aujourd'hui encore, Amen. le Seigneur libère. Aujourd'hui encore, la trompette est en disant que Amen. tu ne peux plus être esclave. Amen. Tu dois être libre. Amen. Il dit ta liberté t'a été accordée. Très très bien fait. Sans rien payer. Amen. Parce qu'à l'époque, il fallait amener un taureau ou un bélier, parce que j'ai péché, je me mets mis. Aujourd'hui non, il dit, tu as fait une confesse. Quand tu confesses, tu ne payes rien. Amen. Parce que j'ai payé la dette à la pointe de ton côté. Il a payé pour toi. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu ne peux plus être esclave. C'est pourquoi la Bible il dit, à mon nom, nous chassons les démons frères et sœurs, nous prions pour le malade. Amen. Dieu te dit le malade. Amen. Nous prions pour ceux qui sont possédés Dieu te dit le procédé. Parce que toi, en tant que Amen. fils et fille de Dieu, tu es un temple de Dieu. Amen. Et quelqu'un a plus la puissance. Amen. Il ne peut plus parce qu'il s'est dit il dit Mais j'ai vaincu. Il a dit Mais ne craignez point. Vous avez les tribulations, n'est-ce pas Ne craignez un point. J'ai vaincu le monde. Amen. Il a réellement apporté la victoire pour que toi et moi, nous puissions réellement être un peuple libre. Un peuple que Dieu a lui-même libéré. Et là, cette liberté, elle est dans tous les domaines de ta vie. Parce que quand Dieu te rachète, il te rachète totalement. Vous savez, je crois que quand Moïse est allé voir effectivement Pharaon pour qu'il puisse se sortir. Enfin, il dit, mais vous pouvez aller, mais bon, les autres choses resteront ici, les bétails ainsi de suite, et resteront ici, mais vous pouvez partir. Il dit, non, non, non, non, non. Il dit, rien de nous ne pourra rester. Mais aussi, nous sortons, nous sortons avec tout. Alors, quand Dieu nous libère, il libère totalement. Parce que nous sommes un peuple qui lui est consacré. Et il, il, il doit prendre l'autorité sur chaque cœur et chaque âme mais ce que nous savons de Dieu c'est que il a un caractère, il a des principes Dieu n'oblige jamais personne si toi tu te plais dans ta condition à toi Dieu ne va pas t'obliger, voire ou te libérer Non, en fait vous savez dans les scènes d'Écriture il est écrit qu'au temps du Jubilé où la trompette retentissait s'il vous plaît votre attention la trompette retentissait ici effectivement c'est écrit comme ça dans la Bible quand elle retentissait tout homme qui était dans l'esclavage, un homme comme tout ce qui était esclaves pendant le temps, effectivement des années, des années, lorsque la trompette redentissait, cette personne qui était esclave pendant tout ce temps-là, effectivement, il avait le droit de pouvoir quitter son, son maître son maître et partir, effectivement, dans toute sa liberté, retourner avec beaucoup de gens. Donc, celui qui était esclave attendait effectivement ces jours-là. Donc, quand la pompette est en tissé, il était libre, il chantait, il entrait. Amen. Donc, c'est lui qui voulait être libre, son cœur palpité. Amen. Amen. De moi c'est toi, mon frère et ma soeur. Parce que la liberté la délivrance de ce que toi, tu peux être aujourd'hui libre, Dieu te l'a donné. Amen. Amen. Amen. Amen. Père et chère, Oh, vous direz, mais frère, pourquoi si Regardez très bien, frère. Si vous pouvez, regardez très bien. Dieu n'avait-il pas dit à Abraham, mais je donne ce territoire à ta postérité Vous l'avez lu non Genèse, euh, au chapitre 11, ou 15, je pense. Genèse 15, je suppose. Oui, Genèse 15. Regardez bien, c'est hommes. Là, douce. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vers la saillie. Et l'éternel dit à Abraham Sache que tes descendants seront donc étrangers dans un pays qui ne sera point eux. Ils y seront donc asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je serai la nation à laquelle ils seront donc asservis, et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi qui iras en paix, vers tes pères et tu seras enterré après une vraie de vieillesse, À la quatrième génération, ils reviendront ici, car les des Amoréens n'est pas encore à son comble. Il dit, quand le soleil fit couché, il y eut une grande une profonde, et voici ce fut une fournaise monde et des flammes passées entre les animaux partagés. En ces jour là l'éternel fit donc alliance avec Abraham et lui. C'est Oh, oh. Donc Abraham a offert ce que Dieu voulait qu'il fasse. Hein. Maintenant tu était tellement dans la joie lui, quand il me dit, ciel a dit, il me dit, mais voici ce que je fais avec toi, Abraham. Il dit, il n'a pas dit je donnerai. Il dit je donne. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit, mais ça c'est écrit comme ça, mais il, bien. Il, dit, il, dit, il, dit, il dit il dit je donne ce pays à ta postérité. Donc avec beaucoup de regresse, effectivement, je dit, mais je le donne. Quand Dieu a dit, je donne, Amen. il a donné. Amen. Et lorsqu'il a dit, je donne donc la chose t'appartient déjà. Amen. Amen. Mais regardez, frère, la chose que Dieu a fait donner à son peuple, il, avait savons, il y avait des Savoyens dedans, des sphérésiens dedans. Quand ils sont sortis, frère, vous savez ce qui s'est passé oui. Arrivé à ta décharde là, vous connaissez, non oui. Les étudiants sont rentrés, ils sont sortis, vous connaissez ce qu'ils ont dit. C'était comme l'Éternel avait dit, c'est vrai ça. Mais il y a les fils d'un de dedans Ce sont les géants. Vrai, non? Ils nous sont comme des sauterelles. Mais en fait, la chose n'était pas la possession des Cananéens, Non, c'était la possession, effectivement, et la possession. Parce que Dieu leur avait déjà donné. Amen. Maintenant, regardez très bien, maintenant sachant que Dieu t'a donné la chose en question. Mais là-dedans se trouve encore effectivement quoi Mais les travaillants, les éphésiens, les émotions, c'est une sous le territoire que Dieu a entendu. Que Dieu t'a dit, je te les donne. Tandis que si Dieu te l'a donné, c'est ta possession. Amen. Ceux qui sont là n'ont plus le pouvoir. Amen. Dieu a ôté le pouvoir. Amen. Il a dit, Amen. tout pouvoir Amen. a été donné dans les cieux Amen. et sur la terre. Amen. Il a enlevé l'autorité à Satan, c'est vrai. Amen. Frère, nous devons connaître ce Dieu que nous sommes. Maintenant, pour que ce peuple entre en possédant ce territoire, il y avait un ennemi encore dedans. Ils sont venus. avez entendu comment Caleb et Josué ont dit, mais nous ne sommes pas capables Ils ont dit, non. Dieu l'a dit. Nous, nous sommes plus que capables. Plus que Dieu l'a dit. Il dit, devant nous, ils seront comme des sauténaires. Parce que nous avons l'éternel avec nous. C'est vrai, frère. Ils sont entiers dans le territoire de il devait combattre. Amen. Chasser tous les démons. Oui, frère. Amen. Oui, c'est vrai. Il dit, ça, c'est ma possession. Satan, tu ne peux plus rester ici. Amen. Quand tu viens avec une telle autorité, les démons les saints Amen. Il dit, celui-ci. Il connaît son territoire. Amen. Parce que son Dieu lui a ouvert les yeux. Amen. Amen. Oui, certainement, c'est vrai. Amen. Il dit, mais de qui as-tu peur Avance simplement. Et il y avait des armées qui venaient. N'avez-vous pas entendu quand le psaume 105, je pense qu'il dit, parce que frère, ce n'était pas une chose facile. Il dit, si on roi les Amoriens, on voit les bazars, tous ceux qui est quand voit, c'est impressionnant. Mais Josué savait, il dit, l'éternel nous l'a donné. Nous vaincrons. La preuve est celle-ci. Quand ces soldats, ces armées, effectivement, sont des venant pour combattre l'armée d'Israël, effectivement. Josué et était tellement si nombreux. Il dit, oh là là là, ici nous sommes sur le chemin de l'obéissance. Ici ce n'est pas l'étranger, c'est le territoire que mon père m'a donné. Il regarde et me dit, oh, si la nuit tombe, ils vont se cacher. Il dit, ici je suis sur le territoire de l'obéissance. Il est soleil. Allez, c'est un pouvoir c'est pas une histoire mon frère si toi tu crois que tu viens ici pour jouer tu perds ton temps venez ailleurs frère mais ici nous nous préparons et avec du sérieux parce que nous sommes conscients qu'un jour il reviendra Alléluia sans l'ombre de doute. avec autant d'assurance. autant de sérieux mon frère mon frère, mon frère. Mon âme a besoin de lui. Alors puisque lui, oui, je m'accroche à chaque mort. Loué à 65. son, son. Il est digne d'être adoré. Frère et soeur, frère et soeur, étant conscient de ce que Dieu a pour nous. Amen. Alors tu avances, effectivement. Tu es libre. Tu es dans la délivrance, effectivement. La guérison est en possession à toi. Amen. Même si on a dit dans le corps, tu dis, j'essaie une chose. Que c'est par ce maître ici. Même si ça dure, mais je à gauche, il devra partir. Amen. Parce que toi, tu t'es confié en celui qui t'a dit la chose. Donc tu es conscient de qui te l'a dit. Abraham, certainement, il, a, il avait confirmé Non, cet homme, c'est merveilleux. Si, c'est pourquoi frère et soeur, vous posez la question, mais vous pas ne vous pas entendez, mais il est père de la foi. Toutes les familles de la terre, opinion, toi. Amen. Dieu, Dieu l'a prouvé, frère, montrant mon la, la nature d'un véritable croyant. Ce n'est pas quelqu'un qui est là simplement de présence. Et puis, il, il, non, frère, c'est un, un homme ou une femme qui, quand il est assis dans la maison du Seigneur, oui. le temps où le Seigneur parle, c'est le moment le plus important pour cet homme. Parce qu'en fait, de le sang. Amen j'espère que vous comprenez c'est quand nous les mots nous sinon c'est la comédie hein? parce que le moment le plus important pour tout véritable fils de Dieu c'est quand Dieu est sous le point de lui parler Amen. ça c'est le caractère d'avoir montré qu'il est très bien cet homme, c'est merveilleux. Dieu lui parle et dit, mais oui. Ça va, ta femme ta femme ta il y a une histoire de vente, Abraham était très attentif il est Chaque parole, chaque mot que Dieu a prononcé. Nous l'avons entendu ici. Dites simplement un seul mot. Je ne vais pas négliger, mais Un seul mot n'est pas. Je m'y accroche. S'il faut mourir, je vais avec. Il dit, en Isa, il a même donné le nom. Donc cet homme qui était à Villa, assis effectivement, avec sa femme, effectivement, qui était stérile et aussi avancée en âge, il écoutait. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma vie. Okay. Il écoutait. Et il entend simplement la foi, de... il savait que c'était l'éternel son Dieu. Parce qu'il bah, a lavé les pieds. C'est vrai, non? Il s'arrête là. Il écoutait, il dit: Oh, il veut, Alisa, il veut, tu envoies un fils, ça va ta femme là, la vieille, elle a dit: Oh là là. Il lui envoie un fils, tu l'enlèves, Isaac, Isaac, il dit encore Isaac, oui, oui, oui, Alisa, oh Dieu du ciel. Alléluia! Il lui enlève ça, quand Dieu te parle, prête attention. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Chaque parole du Seigneur a son importance, mon soeur. Je vous en supplie au nom du Seigneur, prêtez toujours attention, ne perdez pas votre temps. Un jour viendra, vous le regretterez. Amen. Ça c'est la vérité. Frère. Un jour viendra, vous regrettez parce que vous n'aurez plus l'occasion de vivre de tellement excellents. Et quand il lui parlait, il, il a dit, « Oh, un Isaac, c'est un homme pour toi une postérité. » Il a entendu. Quand le temps est arrivé. <rire> Isaac est venu la même fois. Je me demande si c'était nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? La même voix vient et dit Abraham, Abraham, Abraham, lève-toi. Prends celui que tu aimes là, ton unique là. C'est lui qui t'est né dans ta vie et c'est toi que tu as connu témoignage effectivement partout où tu passais dit mon Dieu est vivant dans ma vie et s'il avait dit je me suis accroché parce qu'il a aimé Dieu cet homme espérant contre tout espérance. Il a regardé même son Après. corps était déjà usé dit non le Dieu en qui je crois mon corps, tu peux t'aider, tu mais il va me restaurer. Amen. Vous savez, la restauration, c'est cette foi qui attire davantage au frère. Parce que tu crois, vous croyez que c'est vrai Tu l'as montré, non C'est vrai, ça. Oui. Ça a l'air, mais l'opposé, plus, effectivement, très stérile, mais l'opposé, stérile, effectivement. Tout vous comprenez, ça se passe, effectivement, non Vous comprenez, non Donc, cette femme-là qui, qui était là aussi, la tête qui courbait, les dos courbés. Oui à cause de la parole c'est pourquoi il faut être attentif ne sois pas orgueilleux dit toi Amen. et Dieu te montrera qu'il est toujours le même Amen. il n'a jamais changé Amen. ne sois pas plus intelligent que Dieu en disant mais moi je connais ça c'est que Satan te positionne une position telle que Amen. tu n'es pas la bénédiction de Dieu Dieu travaille avec ceux qui sont en Seigneur j'ai besoin de toi j'ai besoin qui peut connaître plus que Dieu personne chaque jour, nous apprend. Et quand on a cette position-là, Dieu prend plaisir à pouvoir nous parler, et nous apprendre. Amen. Oui, bien sûr. Et cette parole, effectivement, dans cette femme, stérile, opposée vieillard, effectivement, oui. Et peut-être pas, pas, pas, pas dedans, je ne sais pas, mais effectivement, dans quelle condition elle se trouve, Mais on sait qu'elle était déjà vieille avant main. Vous jouez beaucoup avec cette parole, frère et ça. Mais ceux qui s'y sont accrochés en manifestant leur vie effectivement la puissance qui réside dans la parole. Il a dit, je crois que c'était un acteur, il a dit, mais si toi tu crois, je t'ai pas dit que si tu croyais, tu verras la parole. Il faut d'abord croire, et puis tu vas voir. Toi tu fais voir pourquoi. Mais tu te dit, mais crois d'abord, et tu verras. Mais tu pas dit que si tu croyais, alors là tu verras. La chose qui soit impossible à dire. Il a dit Je suis l'alpha et l'oméga. N'est-ce pas vrai Amen. Le commencement et la fin. Mm. Tout ce qui se trouve sur la terre est venu de lui. cest -ce Tout a été créé par lui. Trône, dignité, autorité, tout subsiste en lui. N'est-ce pas vrai Amen. Donc il est celui qui amène à l'existence les choses qui ne sont même point. Amen. Il est le créateur. Et Sarah, il cette femme effectivement, qui était dans cet état-là. Et comme vous le savez, quelques temps après, la même parole commence à tout récréer. Elle a restauré en fait. Elle a fait en sorte que d'une vieille telle qu'elle était, effectivement alors Dieu l'a empêlée, l'a rajeunie en réalité pour qu'elle reçoive la sémence qui était destinée. C'est vrai, non? Oui. La parole de Dieu, ce que Dieu déclare. Et oui, Abraham l'a vu effectivement en marchant. il voit comment son corps commence à dire, mais non, oh, oh, qu'est-ce qui se passe Comment ça travaille dans son corps Et la femme, la même chose, à cause de ce que Dieu avait prononcé. Et le temps d'arriver c'est temps de à tout le monde que je suis heureux. Dieu a accompli ce qu'il m'avait dit, il avait confiance. Et ce même Dieu vient lui dire, mais prends ton unique enfant, le seul que tu as là. Et tu aimes tant parce que tu sais dans quelles conditions tu l'as eu. Mmh. Tu connais effectivement combien ta femme, ta femme était tellement la vie. Elle est aussi heureuse dans ce livre, mais cet enfant-là que vous aimez tellement. Eh bien, je le veux. Comme on offre les béliers, les sacrifices, et nous l'avons entendu ici une fois. Comme on fait le bélier, le bélier, mais viens me la ainsi. Alors là. L'homme s'éleva et l'homme arriva, comme vous savez, vous connaissez la a parlé. L'homme s'éleva, l'homme arriva, effectivement. J'aime cela, frère, je peux l'écouter même un milliard de fois. Ça fortifie la foi. Amen. C'est la vérité. Il y a un cantique ici qu'on entend. Réditez-moi l'histoire. De l'amour de Jésus. Je peux l'entendre des milliards de fois. Vous connaissez ce cantique, non Mais nous chantons des tentants. Réditez-moi l'histoire. Donc, rédite-moi l'histoire c'est Jésus. Amen. Même un milliard de Amen. fois, frère. Même si ça vous annule, vous, moi, je veux l'entendre. Amen. Amen. Amen. Oui. oui. est donc l'ennemi fidèle que tu peux avoir Alléluia. Amen. Chaque homme sur la terre pourra t'abandonner un jour. C'est la vérité. Amen. Et c'est lui-là. Amen. Toi ici, Amen. lui il va descendre avec toi. Oh, là, Dieu. Amen. Voici la nuit fidèle, mon frère et ma soeur. Ne perds pas ton temps aux choses inutiles. Amen. C'est vrai, c'est lui que tu es censé pouvoir aimer de tout ton cœur. L'âme que tu as à ton cœur, tu es assis, tu quand tu penses à son nom, tu te sens. Amen. Amen. Amen. Alors quand tu entends chanter son nom. Amen. Le Père est là alléluia, au bouillon, frère. Parce qu'il n'y a alléluia, pas un autre que je vais rencontrer là-haut. Oui, frère, il alléluia, est le seul alléluia, qui revient. Amen. Alléluia, alléluia. alléluia. Parce que quand on parle de la vie éternelle, s'il ne disait pas, il a pas de vie éternelle. Parce qu'il est la vie éternelle. Alléluia. La création. Sans lui, il n'y a pas de création. C'est vrai, non? L'alpha et l'ouverture. Commencement et la fin. Alors il regarde, il dit Oh, bon, waouh ouais, Et l'enfant, nous allons monter pour aller adorer notre Dieu. Il dit Moi, Abraham, ici, avec le mien ici. Isaac ici, nous reviendrons. Il faut aimer Dieu. Il faut avoir été attentif. C'est pourquoi, frère et soeur, vous perdez. Votre temps, en étant ainsi là, vous pensez aux casseroles, vous pensez à ceci, vous pensez au patin, vous pensez à beaucoup de choses inutiles. Mm -hmm. Toutes ces choses-là sont vraiment inutiles. Vous mm -hmm. vous souvenez Marthe et Marie, non Il mm dit, -hmm. tu t'agites pour faire ceci, ces choses-là. sont passagères, Mais elle, elle a choisi mm -hmm. la bonne part. Mm -hmm. Aujourd'hui, où sont les casseroles de Marthe mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Vous entendez ces casseroles aujourd'hui et Marie, la Mère n'abonne pas. bonne part. Hein? Mm -hmm. Ah oui. Ah oui. C'est vrai frère, c'est tout vos casseroles, vos maisons, mm -hmm. vos vêtements, vos mm -hmm. toutes vos choses-là. Mm -hmm. Vous connaissez cela? Mm -hmm. Qu'est-ce qui va rester? Mm -hmm. Quand vous allez vous allonger dans ces cercueils-là, qu'est-ce qui va rester avec vous? Mm -hmm. Même votre corps mm -hmm. va vous abandonner. Amen. Oh. Oh. Mm -hmm. <laughs> Alléluia. alléluia. Amen. Ce qui est important, toi, mon frère et ma soeur, c'est ton âme. Amen. Il faut prendre soin de cette âme. Amen. Bien sûr. Parce que le corps retournera à la poussière. D'où il a été réellement tiré de la poussière. C'est question de pouvoir savoir quelle est la chose qui est importante pour toi. Vous entendez effectivement la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait en vous Comment vous réagissez à ces propos Oh, mais c'est vrai, nous sommes habitués, on l'entend, on l'entend, oui, c'est vrai, on, on l'entend, on parle, et puis on parle effectivement. Savez-vous si ça peut être les derniers jours aussi Vous ne savez pas comment les choses se passent. Vraiment. C'est pourquoi c'est toujours nécessaire de pouvoir réellement être conscient, être très, très attentif ce que Dieu dit. Alors là, il dit, mais nous montrons et nous reviendrons Et et temps, effectivement vous connaissez comment les choses se sont passées comment l'enfant posait la question à son père effectivement avec tout ce qui était là bas et de quelle manière cet homme Abraham aussi imperturbable avec autant d'amour qu'il pouvait avoir pour son enfant et l'amour qu'il pouvait avoir... vous savez là nous pouvons maintenant voir, apprécier apprécier une chose et maintenant s'examiner soi-même si quel est le degré d'amour de Dieu dans notre cœur? Où est-ce que nous plaçons réellement Dieu? Je vous ai toujours dit, s'il frères et sœurs, que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un nebroueur pour ramasser les santé. Satan, oui, il est un nebroueur. Il ramasse tous les déchets, toutes les santé possibles. Mais Dieu dit plus que je suis saint. Amen. Amen. Donc, saint, c'est nettoyer, récurrer tous les coins sont récupérés. Il n'est pas un éboueur mon frère et ma soeur. Pensant que oui, il va ramasser n'importe qui, n'importe quoi. Non, pas du tout. Ce n'est pas pour rien qu'il nous parle, parce que cette même parole ici, à la barre du jugement, tu vas l'entendre. Il dit, mais tu étais assis là, assis, là quand il parlait, il dit, mais, fais attention, mets la tête à gauche à toi. Vous l'entendrez, frère. Il dit, mais c'est l'homme qui nous parle, c'est l'homme qui nous parle. Et puis ils vont s'en foutre. Mais il n'y a pas de problème. Mais ces jours-là, il va dire, mais certainement tu pensais que c'était l'homme qui te parlé, mais c'était moi qui t'ai parlé, toi. C'est la vérité. Vous, vous, vous, vous voulez que je vous le prouve Regardez, frère, ça. Dans le livre d'Apocalypse, je pense que c'est hein, cela. Je ne vais peut-être pas entrer là-dedans, Regardez, mais vous connaissez effectivement comment l'écriture n'en fait pas, mais. Mais, me mais regardez, frère et soeur. C'est jour qui dit Regardez, frère. C'est une chose d'une importance capitale. Que nous puissions réaliser que le Seigneur, notre Sauveur, jusqu'à ce jour, continue à parler au sein. Amen. Amen. Amen. Mm -hmm. Vous avez vu les chandeliers ici l'autre fois J'ai dit si Dieu le permet, nous pouvons prendre le temps de pouvoir prendre toutes ces choses-là, de voir effectivement comment que les choses se mettent ici en cela. Et de quelle manière, si ce s'allume, vous le savez déjà d'harmonie nous voulions rentrer quand même dans cela, si Dieu permet, pendant le temps que nous serons encore ici. Mais c'est toujours nécessaire, frères et sœurs de réaliser ce que Dieu lui fait pour toi. Pas pour ton voisin à toi, mais pour toi en fait parce que Dieu ne traite pas avec les groupe, mais traite avec les individus il s'agit de ton salut et vous savez très bien que c'est nécessaire que tu puisses arriver à pouvoir toi réaliser où tu es né avec Dieu pour avancer avec cet Dieu nous revenons à Abraham regardez alors cet homme arrive là sur la montagne avec son enfant qu'il est tant parce que Dieu lui a dit mais ton unique celui que tu aimes tant celui que tu désires tant que tu aimes tant dans tout ton cœur, effectivement, amène-le-moi. Et là, il le plaça, là sous ce poids. Frères et sœurs, vous qui pensez, vous prenez des choses de Dieu à la légère, vous voulez être des célébrités d'une certaine manière ou d'une autre, dans un certain sens, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Mais je vous le répète ici, frère, vous le regretterez, vous le payerez. Mm. Ceux qui nous ont précédés, frères et sœurs, ils pleuraient, ils étaient tellement dans la joie qu'on va voir le moment, pour se retrouver pour entendre ce que Pierre, ce que Paul, ce que tous ces apôtres pouvaient leur dire de la part du Seigneur. Vous vous souvenez encore de Corneille? Vous vous, vous, vous, vous souvenez encore de Corneille? Hein, de quelle manière Corneille s'est tenu devant Pierre, il s'est même ingénué presque. Il dit, mais, il dit, mais il dit, nous, nous sommes là tous rassemblés pour entendre ce que Dieu du ciel t'a ordonné de nous dire. Vous pouvez imaginer quel sérieux était avec, avec ces gens-là, étant pour eux ce n'était pas un jeu, non, c'était une question de vie ou de mort. Il, il dit, je réalise que c'est parce que, le message était quoi, il dit, mais faites venir cet homme-là, quand il viendra, quand on regardait, c'était un, un homme qui n'avait rien d'extraordinaire. Mais Corneille, lui, vous savez, quand les gens voulaient voir Pierre dans la rue, ils disaient mais, mais qui est donc ce fou qui passe Mais Corneille, quand il attendait, il tremblait. Mm. Pourquoi Parce que le message disait Quand il viendra, il t'annoncera les choses par lesquelles, toi et toute ta maison, tu seras sauvé. Mm. Donc il était conscient hein, que ça, c'est une question de vie. Ce que je tombe là va me dire, c'est sûr et certain, que réellement que là, si je les entends et je le crois, je suis sauvé. C'est vrai cela, ma soeur. C'est votre foi à vous qui détermine ce qui va se passer avec vous. C'est la vérité, ça. Avec l'habitude, vous sortirez toujours pareil. Quand Dieu travaille avec vous, ce ne sera pas pareil. Amen. Corneille a, a rassemblé tous les siens, je crois que rien que par ce qu'il était, comment les témoignages, il lui a Non, non, non, c'est homme là quand il vient C'est passer table, oh, quelque chose va se passer. Ah oui. Tout ce qui était là, on peut l'attendre dans, un, dans une crainte, dans, une, dans un respect, dans une consécration, dans une attente extraordinaire. Pour avoir chanté, pour avoir fait beaucoup de choses, préparer la table, je sais pas, mais le moment où Pierre René qui devait parler, c'était le sérieux total. Vous ne direz jamais, Seigneur, nous ne savions pas, ma soeur, Dieu vous parle, mon frère, Dieu vous Amen. parle. Vous ne direz jamais, je ne le savais pas, mais ce matin, il vous parle. Amen. Amen. Que ce n'est pas de sa faute, mais c'est ton attitude à toi, les gars, de la parole. Quand la parole vient vers toi. Comment tu réagis à la Alors, maintenant, lorsque cet homme arrive à au-dessus, il mit donc le bois, en de ce bois, avec un sérieux extraordinaire il prit donc son unique enfant, l'enfant qu'il aimait tant de tout son cœur. vous savez il pouvait négocier avec Dieu vous pouvez dire mais ce n'est pas possible Seigneur parce que euh, comme, comme j'ai vu une fois on avait fait un film d'Abraham parce que parfois c'est vrai qu'on veut montrer à nos enfants des films quand vous devez montrer aux enfants films des films qui sont en rapport avec la Bible regardez d'abord parce que Grâne. ça, les enfants gardent ces choses-là. Oui. On voit un Abraham là. Ah Seigneur, tu avais, Ah, oh, c'est pas possible. Dis-moi, non, tu dis, eh, hey, quel est cet Abraham qui, qui crie comme ça Mais si, regardez l'Esprit, Ah non, oh les ciel, c'est pas possible. Mais demandez. Oh, oh. Notre Abraham n'est pas comme Amen. ça. Amen. Non, notre Abraham n'a jamais discuté. Notre Abraham est monté. Alléluia. Il était là comme de ce qu'il avait fait. Mmh. Dieu. Oui, il a aboiement, oui. Mais le nôtre, non. Avec autant de sérieux, il est monté là. Et puis, il a pris son fils, il a mis là, sans discuter. Mmh. Il a arrangé son fils, il a pris son couteau avec autant d'énergie. Frère, l'amour de Dieu dans son cœur était plus grand que l'amour de son fils. Amen. Qui est Dieu pour toi? Alléluia. Le voici. Amen. Amen. Ce qui l'a dit à toi, frère, détermine toute ta vie en Dieu. Aujourd'hui, qui es-tu sur la terre? Qui es-tu sur la terre Aujourd'hui, qui es-tu en fait aujourd'hui sur la terre? Si tu es devenu chrétien, tu dis je suis pas comme je parce qu'il les... t'a parlé. Amen. Amen. La parole qui est venue à toi, que tu as reçue, a fait de toi une autre personne. Amen. Amen et cette autre personne est différente ça a quoi? ça a changé toute ta vie entière Amen. Si ta direction à toi si tu demeures toujours le même avec le même projet, il y a un problème Amen. non, c'est qu'il y a quelque chose qui va Amen. quand Dieu vient dans ta vie frère tous tes projets changent Amen. c'est sûr et certain il devient au-dessus de tout tu penses autrement parce que quelque chose s'est passé en toi que tu as laissé non, c'est pour te montrer en fait que la parole de Dieu elle est vivante Amen. et elle a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui ne cherche pas loin regarde-toi regarde-toi Regarde tu n'es plus ce que tu étais Amen. ça c'est pas un homme. parce que Amen. lui t'a Parle Amen. Dieu du ciel, il t'a parlé. Amen. Tu as cru Amen. comme Abraham. Amen. Amen. Donc un homme faisait fait, c'est pas possible, mon corps. Co il -il, qu il eu, oh, dit mon il est comme qu'il suit un vieux. Oh, en tant que je ne peux rien faire. Non, cet homme-là, mm. du jour au lendemain. Amen. Mm. Regarde son co mon mm. corps, mon corps qui te homme. Comme est-ce possible mm. Quelque chose de Dieu était en moi. Amen. C'est ce que Dieu a fait de toi. Amen. Les gens te regardent, et disent, mais quand tu marches, effectivement, tu chantes et quand qu'est-ce que tu as dit? Mais nous avons la crise, dis-moi, la crise n'est pas mon problème. Amen. Alléluia. Mais maintenant, il y a un problème qui se dit, la crise n'est pas mon problème. Amen. Mais tu ne vis pas ici, dis-moi, oh, si tu savais, j'appartiens au royaume. Amen. Amen. Donc mon père a dit, nest ne tient rien? Alléluia. Amen. Il foule avec moi, il va le vêtement observe les oiseaux du ciel ça c'est mon père il dit je prends soin de ces oiseaux et toi mon fils et toi ma fille ne prends pas soin de toi la crise est pour vous je suis fils d'un roi ceci est l'absolu vérité c'est vrai crise ou pas crise il prendra soin et Shabram avait une banque Alléluia. à Dieu. Il dit, il t'a fait passer par les déserts, il n'y avait pas même pas de misère. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans eau, sans poisson, rien du tout. Sans m'engager pour changer le pantalon. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a déjà fait! Gloire à Dieu. Il t'a dit. Il t'a nourri Amen. sans argent. Il t'a nourri. Amen. N'est-il Amen. pas le même? Amen. Les